Bonjour à tous. Euh, je vais vous parler euh, avec ma collègue Delphine Menezo, de d'un retour d'expérience qu'on a sur euh, le déploiement automatique et l'utilisation qu'on a faite des outils de DevOps, même si au final, dans nos services, on fait relativement peu de, de développement. Donc euh, je vais essayer de passer rapidement sur les slides d'introduction qui posent le contexte des établissements de Grenoble et de Savoie. Je vais vous exposer rapidement le problème auquel on est confronté, euh, la réponse qu'on a apportée euh, au niveau de notre organisation. Et le focus euh, principal de cette présentation, ça va être deux retours d'expérience. Un premier retour d'expérience autour de l'application Ansible et un deuxième retour d'expérience autour de GitLab. Donc, tout d'abord, le, le contexte. Donc, euh, on vient de Grenoble. À Grenoble, euh, nous sommes dans une commune qui regroupe quatre établissements euh, l'Institut national polytechnique. Donc de Grenoble, l'Université Grenoble-Alpes, l'Université Savoie-Mont-Blanc et Sciences Po. Nous, euh, CIMSU, donc on représente le CIMSU tous les deux, euh, nous sommes un service commun interuniversitaire qui existait avant la Commu et qui a euh, donc participé à, à, cette, euh, à cette aventure. Et ça représente euh, en taille à peu près, 60, dans les 65 000 étudiants, dont à peu près 4 000 doctorants, euh, ça représente euh, une dizaine de milliers de personnels, dont 7 000 enseignants. Comme la commune disparaît à la fin de l'année, euh, il va y avoir un rebrassage des cartes, euh, bon, de nouveaux partenaires, d'autres partenaires qui deviennent plus ou moins privilégiés, bref, c'est en mouvance. Donc notre problème, le problème auquel on est confronté, et on n'est pas les seuls, j'imagine, c'est l'augmentation de l'offre des services numériques. On doit déployer de plus en plus de services. Ils sont utilisés, ces services, par de plus en plus de monde. Les personnes qui les utilisent sont de plus en plus exigeantes. Ils sont habitués à, à de la réactivité. Ils sont habitués aux produits Google. Ils sont habitués, ils surfent sur le net depuis leur naissance, j'oserais dire. Et donc, ils, ils ne comprennent pas que nous, universités, on n'arrive pas à fournir un, un, une qualité de service qui soit l'équivalent de, des GAFAM. Et bien sûr, on doit faire face à tout ça, comme tout le monde, sans accroissement de moyens, sans accroissement de ressources humaines. Alors, ce qui a été le déclencheur vraiment pour nous de, de la réflexion sur comment, comment appréhender le déploiement d'applications, été le chantier de fusion des trois universités à Grenoble. Et ça nous a contraint à repenser nos processus, à nous réorganiser, et euh, le point de départ, ça a été les services numériques à Pogé. Donc pendant la fusion, pendant la fusion ben, comme on était cheville ouvrière pour, euh, pour favoriser la fusion, notre organisation n'a pas bougé. Par contre, dès que la fusion a été terminée, on a eu le droit, comme tout le monde, aux audits, aux réorganisations... Et voilà ce que ça a donné. Donc euh, sur la partie, donc euh, sur la partie gauche, vous voyez, euh, nous on est centre interuniversitaire, le CIMSU. C'est-à-dire qu'on est en contact avec plusieurs universités. Notamment, on est en contact avec toutes les AMOA, avec chaque AMOA de, de, de chaque université. Ces AMOA, eh bien, elles ont en charge de paramétrer les différents logiciels de. de alors c'est pas simplement de la, du paramétrage, euh, c'est pas simplement un logo, etc. Euh, ça va plus profondément sur les, sur les fonctionnalités. Et l'enjeu pour nous, c'était d'arriver à permettre aux AMOA euh, de leur donner accès aux fichiers de configuration, de façon qu'ils puissent déposer les fichiers de configuration, qu'il y ait un process qui s'enclenche pour euh, récupérer ces fichiers, récupérer tous les éléments nécessaires à la construction de l'application, et ensuite de la redéployer automatiquement sur une machine de pré-production de façon à ce que la MOA, toute seule, une fois qu'elle a fait sa modification, dans les minutes qui suivent, elle voit le résultat à l'écran et elle se rend compte si son paramétrage est valide ou il n'est pas valide. Donc, ça, c'était le premier enjeu auquel on a été confronté. Euh, ensuite, en interne, donc c'est sur la partie droite du transparent, vous voyez un peu en. En transparence euh, le SIMSUS donc c'est un ensemble d'équipes le SimSU. là j'en ai représenté deux simplement, donc le service application qu'on qu représente tous les deux qui a pour, euh, pour charge de euh, construire l'applicatif et euh, de le fournir soit euh, sur les machines de pré-prod pour la MOA, soit de le confier à notre équipe système qui a, elle en charge l'exploitation et le déploiement sur la production. Euh, donc l'exploitation, euh, ça veut dire la surveillance, ça veut dire la haute disponibilité, et vous voyez sur la, complètement sur la droite de, du transparent, euh, le, le déploiement, ça peut être plusieurs machines, alors qu'une machine de pré-prod, c'est relativement simple, c'est une, une seule instance de machine. Donc, dans la suite de l'exposé, on va se focaliser sur la partie centrale, c'est comment on construit les applications et on, comment on dialogue avec les équipes à la fois d'AMOA et les équipes système. Euh, donc, pour s'atteler à ce chantier, donc là, je vais passer très rapidement, euh, on a fait un choix d'outils. On n'a pas fait d'enquête, de, de, on ne s'est pas apesanti pour savoir quel était le meilleur outil. On, est, on a été très pragmatique. On est parti de notre existant. Donc, on a besoin d'outils de script. Ben, nous, on est très UNIX, donc on a pris du BASH. Mais bon, le BASH, ce n'est pas toujours suffisant. Quand vous allez modifier un fichier XML avec du BASH, bon, ce n'est pas forcément facile, donc on a besoin d'autres choses. Là, on a, nous, on a pris Ansible parce qu'on avait une expérience Ansible positive sur cet outil-là. On a besoin de gestionnaire de version parce qu'on échange tout ce qu'on fait, on l'archive. Aussi bien les scripts de déploiement, que les, les fichiers de paramétrage, tout, tout, tout est versionné. Là, c'est le choix, ce n'est pas notre choix, c'est le choix de, de l'institution d'utiliser Git. Donc, on a pris Git. Et ensuite, ben, notre objectif, c'était d'autonomiser les équipes, notamment les AMOA, donc de, de faire du déploiement automatique. Donc, On a été regarder ce qui existait au niveau du déploiement continu et de l'intégration continue. Et on a porté notre choix sur GitLab et Ansible, que l'on a accompagné de formation, de façon à ce que l'ensemble de l'équipe soit et une maîtrise euh, la plus complète possible des outils choisis. Je vais passer la parole à Delphine Ezo, qui va vous parler du retour sur les services numériques Apogée. Retour Apogee. Alors donc, euh, l'AMU nous livre des services numériques pour Apogee, pour les inscriptions en ligne, les IA Primo, les IA Réens, mais aussi les web services, les saisies notes, etc., moi, je vais vous parler de l'outil Snapo que nous avons réalisé avec Ansible pour l'automatisation du déploiement de ces services. Alors d'abord, pourquoi automatiser C'est gagner en réactivité et en fiabilité. Quand on déploie manuellement, une simple erreur d'orthographe suffit pour faire planter l'application. Ce genre d'erreur est difficile à résoudre et vu les volumes à déployer, c'était humainement limite. Ensuite, ça permet de standardiser les pratiques, de paramétrer le fonctionnement, de scripter les tâches. L'informaticien écrit des scripts qui sont lisibles et presse boutons pour l'équipe. Donc Ansible permet d'automatiser de, de les tâches sur les serveurs. Pour l'utiliser, on a besoin de clés SSH pour communiquer et d'installer Python sur les serveurs distants. On dispose de playbooks qui orchestrent les déploiements à partir de fichiers de conf et qui rejouent indéfiniment les tâches avec un résultat idempotent. Pour moi, le principal intérêt d'un c'est qu'il fournit des outils, des outils de manipulation des fichiers INI et XML, ce qui permet d'écrire directement dans les fichiers livrés par la MU pour les personnaliser. Donc là, je vous ai mis un exemple de fichier livré. Donc, vous voyez que pour l'élément ah, vous voyez que pour l'élément nommé JDBC JDBCURL, on attend une valeur au format host, port et SID. Donc là, avec Ansible, on va lui dire, va modifier le fichier WebApps. Il veut pas marcher. Le, va modifier le fichier webapp spring contextxml et va chercher dans le dictionnaire de données la valeur correspondant au serveur de la base, au port, correspondant à l'instance à déployer. Donc, là, je, je vous ai mis un extrait de nos fichiers de configuration. Donc, vous voyez un format, une syntaxe YAML avec des couples clés-valeurs. Vous retrouvez ici la valeur du serveur de la base de données, fonction de l'instance, le port, et vous remarquez aussi la variable from fonctionnelle qui prend la valeur cellule apogée dans le paramétrage commun et spécifique pour le service IA Primo la variable est surchargée avec SOS inscription. Donc, à partir de là, Ansible va générer le fichier personnalisé avec les valeurs correspondant à l'instance à déployer. Alors, SNAPO est générique, quel que soit le service à déployer. Seuls les fichiers de personnalisation que je vous ai montrés euh, sont, sont, sont spécifiques à un service donné. Alors, au niveau de l'architecture, on a un dépôt on y dépose les livraisons de la MU. On a un service, une VM, un Tomcat, de pré-prod ou de prod. Ensuite, l'objectif, c'est de déployer les livraisons de la MU sur le répertoire WebApps de chacune des VM. Donc, on a quatre rôles Ansible qui correspondent <rire> à quatre process. À la réception de la livraison, on déclenche le rôle pré test il va automatiquement analyser la livraison de la MU, voir si c'est un WAR, si c'est un ZIP, appliquer les personnalisations et déployer dans une version préparatoire. Là, on va lire la note de, la mue, de, livra de livraison de la MU et on va contrôler que tout a été bien automatisé. Ensuite, donc, les gestionnaires font leur test, valident la version. Non, c'est excusez-moi. C'est d'abord le, la base de test est patchée. À ce moment-là, on va lancer le rôle « test, qui va déployer sur le répertoire Weverse. Là, les gestionnaires vont tester la version. Lorsqu'ils lorsqu l'auront validée, ils vont nous donner le feu vert pour la déployer en prod. Au moment du déploiement en prod, donc, on va générer un « war » qu'on va mettre sur notre dépôt. Nos collègues de l'équipe système prennent le relais. Ils ont leur propre script Ansible. Pour déployer sur les VM de prod. Donc il faut bien voir au niveau des volumes que donc nous on a quatre établissements dont un a un lot de balancing avec trois VM. Donc là en presse bouton il déploie six VM en quasi instantané. Donc dès que la base est patchée les services sont disponibles. En plus donc l'équipe système nous a délégué le lancement de ce, de ce playbook. Donc nous on est autonome. Côté gestionnaire, eux, ils disposent d'un outil de paramétrage fonctionnel livré par l'AMU, qui n'offrait pas la possibilité de, de paramétrer les aides de réins. Donc, on les a mis sur un guide avec une intégration continue. En plus, on a fourni une plateforme d'exploitation à nos gestionnaires avec différents outils. Et notamment, ils peuvent relancer eux-mêmes le service de test comme ça, lorsqu'ils font des modifications, ils voient de manière autonome les résultats de ce qu'ils ont saisi. Donc, ils saisissent, ils paramètres et quand le résultat leur convient, à ce moment-là, ils nous demandent de déployer en production. Pour ça, nous, on va appliquer le process push-config, qui va aller chercher le war en cours, y injecter les nouveaux paramétrages fonctionnels, et à ce moment-là, on déploie en production. Donc, en conclusion, Snapo est un outil générique. Il y a quatre rôles Ansible pour quatre process. Il a permis la standardisation des VM et des URL de service. Snapo a révolutionné notre travail au quotidien. Il permet de piloter les déploiements en presse-bouton, de façon fiable, de faire face au volume des déploiements, d'être remplaçable, et la conception a été passionnante. Et toujours. Donc, je vais reprendre la main. Je vais faire la présentation de, de la partie d'Étienne Berlu qui ne peut pas être là. Donc, Étienne était euh, en charge de, de coordonner l'utilisation de GitLab pour le déploiement de, de, de certaines de nos applications. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est GitLab Donc, c'est une forge logicielle. Qui s'appuie sur Git, donc c'est plutôt fait pour des développeurs. Et nous, ce qui nous a intéressé dans, dans cette forge, c'est euh, la partie euh, simplicité d'utilisation. Euh, tout peut être accédé via une inter interface web, donc on peut déposer euh, les fichiers via l'interface web, mais on peut aussi les modifier via un éditeur intégré. Euh, la gestion de version s'appuie sur Git, bon, ce qui tombe très bien puisque c'est notre, notre outil euh, de, que, notre choix d'outil d'établissement de, de, et la partie intégration continue qui fait partie de, de GitLab se présente sous une forme relativement simple c'est un simple fichier texte en YML qui décrit le processus de, le, de déploiement et ce processus là quand est-ce qu'il est exécuté Eh bien, euh, nous on a au sein du service, on a une machine qui est à l'écoute via un runner des modifications qu'il y a sur le dépôt distant. Donc dès que le dépôt distant euh, est modifié, eh bien, le runner le détecte et il exécute le processus de déploiement continu qui est, qui est décrit dans le fichier texte. Donc euh, notre premier point, premier retour, c'est qu'en euh, en fait on a tout déposé dans des dépôts. On a un dépôt pour la MOA, et ce dépôt-là, on l'a restreint au fichier que l'on voulait bien rendre accessible à la MOA. Donc c'était tout ce qui est configuration fonctionnelle. On a aussi inclus la, la description du processus global de déploiement, parce que c'est à partir de là que en fait, tout s'initie. C'est sur une demande de la MOA qu'on va mettre en production. Donc c'est à cet endroit-là qu'on décrit le, qu le processus. On a aussi un dépôt pour l'équipe application, donc qu'on représente là, dans ce dépôt là, on va stocker toutes les configurations, le, les noms de tous nos serveurs de test, les noms de tous nos bases de données, les, les, les configurations avec les mots de passe, etc. etc. et aussi les, les scripts qui permettent de construire l'application à partir des différentes sources, donc à partir des, des fichiers de config, fonctionnels, etc., etc. et des sources aussi de l'application et on utilise aussi un dépôt pour l'équipe système, pour lui passer la main, une fois que la mise en prod a été décidée, l'application est packagée, alors c'est pas simplement une. ça peut être un war si c'est une application Java, mais ça peut être un, une archive zip si c'est un projet PHP alors concrètement concrètement comment ça se présente là dans la partie basse de, de l'écran, vous voyez le, une partie de l'interface graphique GitLab là vous voyez un donc on a pris pour, pour exemple e donc qui est une application SUP. Et là c'est l'accès pour une, une AMOA. Donc là on est sur le, la partie e je ne vois pas quel établissement UGA, donc Université Grenoble-Alpes, et vous voyez qu'on leur donne accès au message.en.property, donc la traduction de l'application en anglais. Donc là, le fonctionnel, et bien, il peut accéder à ce fichier-là, il peut le modifier en ligne. Une fois qu'il est modifié, le, le système le détecte automatiquement, le, la machine de pré-prod est mise à jour, et le, la, la MOA voit, voit le résultat. Donc, dans, dans l'utilisation de, de cet éditeur-là, euh, on s'est basé sur les branches euh, de, des gestionnaires de version. La plupart du temps, on a besoin de deux branches. On a besoin d'une branche de pré-prod sur laquelle la MOA a tous les droits, et une branche master qui héberge la version qui est en production et sur laquelle l'AMOA n'a pas le droit de modification. Alors, je vais rajouter aussi euh, éventuellement une branche de test euh, quand on est euh, sur des, des applications qui sont développées en interne euh, pour avoir des temps de, des temps de réaction plus rapides. Un deuxième point, c'est euh, quand est-ce que... la si tout est automatique, mais quand est-ce que se déclenchent les, les redéploiements Donc il y a plusieurs cas de figure. Donc vous avez compris, quand la MOA modifie un fichier, c'est redéployé. Donc ça c'est un premier cas de figure. Et c'est en fait des, euh, des commits, le terme technique, c'est des commits dans le, dans le gestionnaire de version. De la même manière, si jamais notre équipe elle modifie un script de déploiement, parce qu'on a changé de base de données par exemple, eh bien, nous on peut travailler sur notre gestionnaire de version réservé à notre service et chaque fois qu'on va faire un commit, eh bien, on, va, on peut déclencher des redéploiements de la même manière pour une application qui est mise en production s'il y a un patch système qui, qui, qui est à passer s'il y a une nouvelle machine à rajouter pour une, un équilibrage de charge eh l'équipe système peut intervenir indépendamment de nous et le dernier point, c'est la partie supérieure du, du transparent c'est l'utilisation euh, je dirais euh, la, la plus euh, euh, la plus demandée c'est euh, en fait le déclenchement la MOA a fait ses tests elle demande un passage en production mais il y a un passage de témoin qui se fait l'application est construite par, par notre équipe et une fois l'application construite, elle est donnée à l'équipe de prod qui va pouvoir la déployer alors concrètement voilà, concrètement, voilà comment ça se présente. Là, vous avez euh, les deux grandes barres verticales, en fait, ça représente les deux branches. La, la partie rouge, c'est la branche de production, la, la, branche, la partie bleu-vert, bleu c'est euh, la branche de pré-prod. Chaque petit point, ça correspond à une mise à jour. Donc là, on, on a pris comme exemple l'application Pestage. Donc vous voyez, il y a différentes mises à jour, je ne sais pas si c'est lisible ou pas, mais bon, euh, il y a, euh, je ne sais pas quoi, le test d'impression de masse, mise à jour de la convention. Donc il y a un certain nombre d'actions qui ont été faites. À chaque, à chaque action, la MOA peut vérifier que ce qu'elle attend ça a bien été fait. Vous voyez aussi qu'il y a un certain nombre d'icônes, ben, chaque icône différente correspond à une personne différente. Donc là, on fait collaborer plusieurs personnes pour arriver au résultat. Et ce que vous voyez aussi, c'est de temps en temps, il y a des petites flèches qui reviennent, qui partent du vert et qui vont vers le rouge. Ça, c'est les demandes de mise en prod. Donc, on voit que euh, sur l'application Pestage, ben, il y a eu une dem demande de mise en prod le euh, 1er février et une deuxième euh, demande de mise en prod le 14 février. Donc, ça, c'est des informations qui sont intéressantes, notamment quand on revient sur, sur l'historique ou quand on veut savoir ce qui s'est passé, ou une personne nouvelle qui arrive, elle a tout de suite l'historique sous les yeux. Autre point, le processus de déploiement. De remettre tout ça à place, ça nous a obligés à repenser nos processus, et on s'est aperçu qu'en fait, on avait un canevas identique pour toutes nos applications. La seule chose qui variait, c'est qu'il y a des parties optionnelles. On peut avoir un, un processus très complet, et selon les cas de figure, il y a des parties qui, qui se déclenchent ou pas. Donc c'est très classique, hein. on commence par préparer euh, notre application en récupérant les sources, en récupérant les configurations, en se basant sur des dictionnaires, des scripts, récupérer les personnalisations de la MOA, ensuite on a une phase de construction, de build, une phase de validation, et ensuite une phase de déploiement. Donc concrètement, comment ça apparaît bien, Tout ce process-là il apparaît sur la partie basse, là où il y a, il y a un graphique, qui est en fait le, la, la représentation graphique du fichier texte qui décrit le, le déploiement, donc le, le fichier YML. Et ce processus, comme je vous l'ai déjà dit, bah il est déclenché par, les, par des commits, donc chaque fois qu'un fichier est modifié, ou par des demandes de mise en prod, donc des, ce qu'ils appellent des merge requests, des demandes de fusion de la branche de pré-prod dans la branche de prod. Mais on peut aussi faire déclencher des déploiements manuellement, si, euh, si le besoin s'en fait... Euh, s'en fait sentir. Et tout ça, tous ces processus-là, ils sont hébergés sur une seule machine. On a une machine qui est responsable du déploiement, de toutes nos applications. Et dernier point, comme on fait collaborer, collaborer euh, trois équipes, euh, et plus, puisqu'on a une équipe d'AMOA par établissement, euh, c'est important d'arriver à savoir où on en est, et notamment, euh, de pouvoir consulter les historiques depuis un point central, de ne pas être obligé de, de basculer d'une machine à l'autre pour arriver à comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que toutes les modifications, eh bien, elles, sont, elles sont mises dans des dépôts. Donc les commits nous donnent la trace de ce qui s'est passé. Toutes les dates de mise en prod de, ou de test de pré-prod, tout ça on l'a aussi, vous l'avez vu sur les, sur les, sur les timelines euh, au niveau de GitLab. Et on a en plus toutes les traces de déploiement, si jamais on a besoin d'aller plus finement voir ce qui se passe. Donc, je pense que ça doit être totalement illisible voilà, du fond de la salle, mais vous pouvez me croire. Là, on, a, on est allé voir, donc on a pris comme exemple l'application CAS, donc une application qui, qui n'est pas développée par nous, qui n'est pas développée par SUP, qui vient de qui vient de, du consortium Jazig Et là, quand on a fait le déploiement, ben, on voit que c'est telle personne donc, qui a provoqué le déploiement. Et voilà la liste des actions vraiment système qui se sont passées pour la mise en prod. Donc, on peut aller vérifier ou on peut aller comprendre ce qui s'est passé lors du déploiement. Donc, en conclusion, ben, déjà, euh, on a répondu à notre problème. C'est-à-dire qu'on était... On roulait sous les demandes de mise à jour, et on a réussi à reprendre la main, et tout ça en donnant l'autonomie euh, aux AMOA de tester à leur rythme les évolutions. Ça nous a apporté aussi une meilleure euh, maîtrise, puisqu'on a un canevas de déploiement, qu'on applique systématiquement, donc on maîtrise mieux ce qu'on fait, on en a la trace, On a recueilli l'adhésion de nos utilisateurs, parce que comme on est sûr de notre déploiement, eh bien, rajouter une machine en plus pour avoir de la haute disponibilité, ce n'est pas gratuit, mais c'est quand même peu coûteux. Donc on a pu généraliser le, le, la haute disponibilité, augmenter la fiabilité, parce que comme c'est automatique, on ne fait plus les erreurs de frappe quand on, re, on réinstalle pour la quatrième fois la même application pour encore un, un autre établissement. Donc, c'est beaucoup plus fiable. Et dernier point, en interne, euh, là aussi, on a dynamisé l'équipe en, en augmentant l'intérêt du travail. Travailler sur tous ces processus, c'est intéressant. Remettre à plat tout notre système, c'est intéressant. Et en plus, ça nous économise du temps. Donc, ça nous donne le temps de réfléchir et de faire mieux notre travail. Et dernier point, le... Toute cette phase de réflexion, ça a mis en place un, un langage commun. On parle tous la même langue, puisqu'on utilise tous les mêmes outils. Et ça nous a permis d'avancer chacun à notre rythme, de préserver l'autonomie de chaque équipe. Je vous remercie de votre attention. Merci.